Apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve donc pour la suite de nos aventures sur State of Decay 2 euh, Juggernaut Edition. Euh, alors on a une petite annonce de mise à jour euh, Alors mi-décembre 2020, mort vivant de l'hiver, s'aventurer sous la neige L'hiver approche à grands pas, les températures baissent et la nuit tombe de plus en plus tôt chaque jour Pour supporter ces nuits de plus en plus longues, alors vous savez que j'aime pas la nuit, ça va promettre Voici une mise à jour de contenu spécial de milieu de, de mois qui contient plein de tenues confortables pour vos survivants ah ben si commence à nous mettre le fait qu'on va euh, se geler les fesses l'hiver, ça promet. Elle comprend également de l'équipement utile pour vous aider à combattre les menaces qui rôdent dans l'obscurité. Alors on va avoir des chandails de fête hein, euh, qui sont de retour apparemment. Juste à temps pour l'arrivée de l'hiver, nous faisons revenir cinq tenues très spéciales qui n'ont pas été disponibles depuis un an. Si vous ouvrez votre garde-robe entre le 18 décembre et le 2 janvier, on est le 23 décembre donc tout va bien. Vous trouverez ces 5 fabuleuses tenues de survivants. Shandai sucre d'orge. Mm -hmm. Shandai faucon bleu. Shandai déclin de Noël. Shandai cauchemar de fin d'année. Et Shandai règne lumière. Euh... On verra. Voilà. Enfin, je ne sais pas par rapport à ce que je vois là. Euh... En image, en tout cas. Je ne pense pas que je porterai les Shandai. Je trouve pas. Mis à part que c'est dans le thème de Noël, je ne le trouve pas très approprié pour le jeu. Euh, ce genre de chandail, mais bon, c'est du design, hein, c'est euh, rien d'autre, ça ne vous apporte pas de l'armure ou quoi que ce soit. Ce n'est pas grave si vous ne vous offrez rien, nous, nous savons que c'est difficile de, nous tr de trouver des idées. Le pack bundle up est de retour, en plus de ces jolis chandails, nous vous offrons également un pack rempli de délices hivernaux. Chacun de ces 9 objets peuvent être acquis en terminant la prime de l'agent des, euh, des primes. Chapeau aviateur logo, garde votre tête au chaud tout en affichant votre loyauté post-apocalyptique. Blouson d'aviateur pour prélégant. Ce sont... Ça, c'est que du, euh, du make-up, quoi, en fait. Hein. Chapeau tricoté avec protège-oreille. Couteau de chasse. Alors, on passe plutôt aux armes. Couteau de chasse, sculpté avec soin par quelqu'un qui comprenait la valeur d'une arme de combat rapprochée solide. Un pistolet M9 robuste de 9 mm est idéal pour tout survivant qui espère ne pas vivre un long baiser de bonne nuit de la part d'un zombie. <rire> J'aime bien l'expression. Le baiser, un long baiser de bonne nuit. Euh, the producteur 1911 qui est un pistolet de compact, peut sembler froid et sombre mais c'est seulement parce qu'il l'est un pistolet, un outil durable devenu l'âme mortelle, un tisonnier étonnant mortel pour un objet de tous les jours une poêle à bois dans, euh, un poêle à bois, pardon pas une poêle en bois, mais un poêle en bois Installiste modif dans n'importe quelle installation pour garder vos communautés au chaud et heureuses. ah tiens, bah, je ne sais pas s'il va y avoir le froid qui impacte en fait, alors. on verra le retour du pack bundle up signifie qu'il est temps de dire au revoir au pack go back hein, comme d'habitude, un hein, pack arrive un autre s'en va, ne vous inquiétez pas qu il reviendra en février, nous faisons revenir le pack crystal response, c'est alors que le pack open range s'éloignera alors terminez ses primes tant qu'il est encore temps bah, c'est vrai que là de primes, le problème c'est qu'il faut le trouver quoi, donc il euh, faut y tomber dessus on l'a pas sur la map qui, qui s'affiche et puis c'est vrai que moi je lui porte pas guère attention euh, pour euh, collectionner euh, les objets euh, donc bon, merci à vous ta, ta, ta, ta, ta. Bon on va continuer notre aventure C'est donc l'épisode 8 La dernière fois on avait fait euh, Si je ne m'abuse euh, Nous avions fait des cœurs de peste Des infestations, des missions Et là quand même il va falloir refaire du stock On n'a plus de médoc, on n'a plus tout ça Et euh, on a je crois Un de nos voisins qui a besoin de notre aide Alors on va pas tous se les mettre à dos Parce que euh, la dernière fois on a, on a déjà refusé des gens au niveau recrutement toutefois, puisque euh, la base est quand même limitée au niveau personnage et euh, l'important dans les personnages c'est non seulement leur caractère, les traits de caractère quand on les a, euh, quelqu'un qui va être, euh, com comment je pourrais vous dire ça, quelqu'un qui va être, euh, mais je vous l'avais expliqué dans les tutos euh, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, euh, quelqu'un qui va avoir des phobies la nuit, euh, va euh, mettre un petit peu le bazar dans la base, donc faites attention aux traits de caractère de vos personnages, quand ils ont des traits de caractère négatifs, par exemple feignant, euh, euh, etc. Donc ça peut apporter euh, des problèmes dans la base, et de la mauvaise entente, une mauvaise ambiance, et aussi au niveau euh, de leur euh, métier. Donc, il y en a, comme, comme vous avez vu dans les épisodes précédents, qui n'en ont pas. Donc, ça, c'est avec les livres qu'on trouve euh, en fouillant qu'on peut leur attribuer euh, des métiers. Donc, ça, c'est pas trop gênant de recruter quelqu'un qui n'a pas de métier. Et après, et il y a ceux qui ont déjà euh, des métiers comme la mécanique, euh, l'artisanat, etc. Bon, ça, vous le savez. Et qu'on peut faire améliorer à moins qu'ils soient déjà... Euh, dans une des deux branches après qu'on a, quand ils sont au maximum de, la, de leur qualification, on a deux branches qui sont offertes à nous dans chaque métier, et euh, à moins qu'ils soient déjà euh, calés dans l'une des deux branches qu'on choisit après par la suite. Donc euh, on va voir ça. Donc là, euh, dans cet épisode, on va faire euh, les infestations qu'on avait vues, on va faire la mission de nos voisins, et on va looter euh, quand même des choses un petit peu pour notre base. Euh, parce que les, les voitures que j'ai mis sur les parkings, vous savez où je stocke euh, pour éviter de, de, de perdre de, des matières premières, etc. Euh, parce que euh, à la base, je n'ai hein, pas trouvé d'étagères, des choses comme ça, donc ce serait bien d'en trouver euh, pour, pour agrandir le stockage. Euh, ben, tout simplement, il va falloir fouiller un petit peu aussi de notre côté euh, les maisons. Mais faire attention aussi par rapport aux missions de nos voisins. Parce que si on ne leur répond pas tant, vous savez qu'on commence à se les mettre à dos. Puis moins on leur répond, plus ils deviennent hostiles envers nous. Et puis le résultat du topo, ils sont tellement hostiles après qu'on est obligé de les tuer. Donc euh, voilà, Bon, n'ayant pas non plus eu de retour, comme je vous le redis, par rapport au fait euh, que c'est vous qui m'aviez demandé le let's play euh, sur cette Decay 2, vu que j'avais fait le let's play complet sur cette Decay 1. Vous m'aviez demandé de vous faire un let's play sur State of Decay 2. Je vous avais demandé de votre côté euh, de me dire quel chef vous aimeriez avoir, dans le sens où je n'ai eu aucune réponse de votre part de ce côté-là. Euh, bah, tout simplement, je vais choisir moi-même le chef. Et puis en janvier, comme les choses vont changer, et je vous l'avais dit euh, sur la chaîne, je verrai si je continuerai euh, le let's play euh, de State of Decay 2 ou pas. Mais euh, ne venez pas après me demander de faire des let's play, je vous le dis, c'est pas méchant, c'est pas. Mais. Il faut que vous compreniez, que vous demandez des choses, euh, que ce soit n'importe quel youtubeur hein, c'est pas moi, moi je suis un, je suis un bébé hein, euh, sur YouTube, moi je suis, pas, je suis très souvent sur Twitch, euh, YouTube est que ma chaîne secondaire, mais euh, là je m'y penche un petit peu plus dessus, j'essaye de vous faire des choses assez correctes, vous m'avez demandé de vous faire un Let's Play euh, sur State of Decay 2 euh, suite au tuto que je vous avais fait, suite au Let's Play du 1, etc. Malgré tous les jeux que j'ai à faire, euh, je vous ai lancé un Let's Play. Et puis quand je vous demande de participer, vous participez pas. Donc il y a d'autres jeux derrière qui attendent. Celui-là, je l'ai déjà fini et refini et refini. Euh, j'ai voulu vous faire plaisir. Voilà. Bon, Je suis un petit peu déçu, mais euh, ce n'est pas grave. Hein Donc euh, peut-être que je finirai le Let's Play en éradiquant tous les cœurs de peste et la partie sera terminée. Euh, ou alors ben euh, je sais pas je verrai où je stopperai carrément le let's play en janvier je verrai ça donc de, de toute façon à vous de voir c'est je verrai par rapport au nombre de vues à vos commentaires à vos pouces en haut euh, c'est à ça qu'on se fie euh, pour voir si un jeu euh, vaut le coup de, de continuer sur une chaîne ou pas tellement il ya de jeux, de style de jeu il ya des nouveautés qui sortent etc donc euh, voilà mais bon ne venez pas après me demander des let's play, de vous faire des let's play euh, sur un jeu si vous ne suivez pas derrière. J'espère que euh, vous le comprenez. Donc on va continuer donc, la partie. Donc au lab, ben, comme je vous ai dit, on va faire les infestations, on va euh, fouiller pour notre base, euh, voir ce qui nous manque, faire les, euh, les infestations et effectivement aider notre vo nos voisins. Voilà. C'est parti le loading est à marche donc j'espère que vous le prendrez pas mal mais bon faut aussi vous mettre à notre place On essaye au mieux de vous faire plaisir, on vous présente des nouveaux jeux euh, Des fois vous nous demandez des let's play, vous aurez des youtubeurs qui sont à votre écoute ou pas euh, Voilà mais si on est à votre écoute et qu'on va dans votre sens en répondant je dirais positif à, à vos demandes il faut que de votre côté aussi, vous suiviez. Euh, parce que nous, au niveau de, des Let's Play, je peux vous dire que c'est très compliqué. Il y a du... Euh, ça demande du temps. Il y, des, euh, il y a des montages pour vous éviter toutes les parties un petit peu longues dans les jeux. Euh, voilà, donc il ne faut pas vous dire que ça se fait en deux secondes. Et euh, ben, le temps que je passe sur State of Decay 2, c'est un temps perdu sur un nouveau jeu qui attend derrière. Donc je compte sur vous. Mais on verra ça euh, en janvier euh, pour la suite des événements. Donc là, on va faire ce qu'on a prévu aujourd'hui, dans cet épisode numéro 8. Alors, on a un problème, pouvez-vous nous aider C'est parti. Oui, mais le problème, c'est que je voudrais changer de personnage. Hé, hey, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle Pourquoi elle tire un... Elle vole Ah, j'ai capté Ma manette ma n'était manette pas connectée. Et résultat du topo, elle a tiré sur tout le monde. Elle est folle Bon, je voudrais changer de perso. Alors, euh, parce que ça là, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'elle a sur elle euh, ouais, Rien de particulier. Peut-être la mitraille... Non, euh, Je sais pas. Euh, bon, j'ai pas l'impression qu'il est l'hiver. Hein. Je pense que c'est plus du cosmétique. Eux, ils sont fatigués. Hein. Donc, euh, on va changer de personnage. On va lui enlever la mitraillette. On va lui enlever ça. On lui remettra... On va lui mettre, euh, en attendant, une arbalète. Euh, ça peut faire l'affaire pour défendre la base quand on n'est pas là. Voilà. Et on va lui mettre ça. Et soin, je pense pas que ça dérange. Léopold, il est où euh, C'est toi Tu me suivais Bien. On va accéder à son inventaire. Alors, lui, euh, il avait trouvé des bouquins de cuisine. ça, ça. Ça, ça. ça. Ça. Lui, on va lui foutre une arbalète aussi. On va vider ça. Hop. On va équiper. Ça, ça, ça, ça, ça. ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il avait Notre compagnon de route de l'épisode précédent. Accéder euh, à l'inventaire. Donc on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Hop. Donc ça, ça et ça et on va basculer sur l'autre perso pour lui mettre pareil une arbalète hein, on s'en fout, on va essayer on n'a pas trop d'armes encore euh, basculer sur ce perso on va lui coller euh, bah lui aussi une arbalète hein. hop hein. et puis on va l'équiper ça voilà Ouais, les deux sont claqués. Hein. Donc, on va changer de personnage. Alors, on a les bafreurs donc qui ont un projet. Et on avait dit qu'on ferait, euh, vu que les baffreurs sont ici, on va, on va faire les infestations qui sont tout autour. Et on en profitera peut-être pour, euh, pour fouiller euh, un petit peu. Parce que vraiment, là, on a besoin de choses. Et puis, il y a des choses à côté de nous, hein, de toute façon. On a un véhicule qui est là. Ça peut être bien d'aller voir à pied. C'est pas très loin de la base. Euh, donc, on va changer nos persos déjà. Hein. Map. Donc, communauté. Eux, ils sont claqués. Euh, alors, je vais regarder. Est-ce que là, elle, elle a pas... Euh, si. Alors, niveau... Hop Cardio. Réduction du coût d'endurance de... pour le corps à corps. Bon pour les âmes lourdes. Non, je préfère que tu sois en marathon. Et en combat. Euh... Qu'est-ce que tu me fais Combat. Mais... Alors, endurance, augmentation de la santé. Le traumatisme augmente moins vite. Attaque 5 en déverrouillé. Combat rapproché. On va faire ça. Et voilà. Et lui. Il a rien fait. Alors, qui c'est qu'on pourrait prendre Alors, aucun à de mission. Donc, on pourrait prendre elle qui n'a pas de métier. Et euh, euh, le jardinage. Hum oui, je sais pas. Hum, ah, tiens, là, on n'a pas fait. Alors, on va vérifier en même temps. Voilà, euh, le cardio là, hop. Marathon, combat, puis des armes réduction de colonne durace pour le combat rapproché, bourras bourra de déverrouiller on va prendre ça, on va regarder si on n'a pas oublié sur nos persos, j'aime bien la tête qu'ils font quand ils sont fatigués, l'air de dire j'en peux plus de la vie, je vais mourir tout de suite, euh, ici non, ici non, et, et sinon. Bon, alors on va prendre sur elle. Et euh, comment s'appelle l'autre dame Métallurgie, non, garde, jardinage, c'est Applejack. Ok. Donc on va prendre elle. On va prendre Applejack. Et, et on va euh, demander à l'Icos de nous lâcher. Ok, et puis avec nous, c'est elle la congédie. Euh, J'ai dit que je prenais... Euh, communauté. Que je prenais, que je prenais... Apple Jack, hein. Alors, allez-vous. Magda. Anna. Évidemment. Apple Jack est... Ouf. Je vais pas la chercher trois plombes non plus. Alors, hop. Ça, c'est Kate. Il bouge tout le temps. C'est un peu chiant. Bon, écoute, on va prendre le premier. Ah, on a quelqu'un devant la porte. C'est qui, là Alors, lui, il se repose. On l'a tué la partie d'avant. Il est complètement capot. Euh, bon, on va en prendre une au pif. Hein. Tant pis. J'espère qu'elles ne vont pas mourir. Déjà, elle, qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire hein Rien du tout, donc on va lui mettre des affaires. Euh, hop. Hop là. Alors, on va virer effectivement l'arbalète. On va virer ça. On va virer ça. On va virer ça. On va refaire dans l'ordre. Niveau flingue, donc on va reprendre. Euh, ça, on a des balles à 75 ici on n'a pas de balle, il y en a qu'une. On en galère, hein. euh, hop, on va prendre ça et les munitions qui vont avec, ça on va l'équiper, ensuite euh, niveau euh, arme, elle a ce qu'il faut, sac, elle a bien un sac de 8, donc ici on n'en a pas besoin. Alors, euh, on va prendre des médocs. On va prendre stamina. Ça. Ça. Et, et, et, c'est tout. On va prendre deux même, trucs comme ça. Ok. Ensuite, on va prendre quelqu'un avec nous. Alors, qui c'est qui est le plus près, là Et qui ne fait rien Euh, on sait qui sont tous c'est qui ça allez Magda, viens avec moi euh, par contre Magda oxydé alimentaire de Magda c'est bon ah, elle n'a pas de soins. On va basculer sur elle, hein, peut-être. Pour lui mettre des soins. Allez. Hop là. Euh, hop, hop, hop, hop, hop. Juste pour lui mettre des soins. Alors, elle manque de, euh, de, de, de, de, de soins. Et de stamina voilà ok on va recharger Ça sera fait donc des médocs on a dit allez euh, aider nos voisins est euh, ouais, notre bagnole là faut vraiment qu'on la répare par contre je ne sais pas si j'ai dans le coffre euh, ce qu'il faut Donc on a du carburant. On va basculer sur elle. On va le réparer parce que toutes les infestations qu'on a à faire, on a intérêt d'avoir des kits pour réparer le véhicule. Ok, zonzon en face. Je vais garder avec un... non dans le coffre. Il y a. on va aller le reposer alors par contre on va faire le tour des voitures voir ce qui nous manque euh... un, un, un, un, un. alors munitions munitions munitions et on est mal à quel niveau j'ai dit médoc ouais médoc <coughs> pardon excusez moi alors, on a des munitions on a des euh matière première ici munitions essence alors j'ai vu qu'il y avait euh... alors, ils sont pas très loin mais il y a un véhicule à côté là un petit peu plus bas un rame on va aller voir alors, on va y aller à Pâte hein. pas trop loin ça pas l'air on bah va laisser notre gros véhicule là. 650 mètres, ça va être dans les montagnes, cette affaire Non. Hein Pourquoi j'ai deux marqueurs sur la map Pour l'instant... On va aller chercher ça. Et là, on a un survivant en péril. Il va attendre qu'on trouve la bagnole. Ce serait juste à côté. Pas trop de soucis de ce côté-là. y vois une voiture ici. Mais ben c'est Ah ouais. On ne sait pas les bagnoles qu'on aime particulièrement. l'adolescence. Euh, ouais. Mais on va fouiller là-dedans. J'essaie de monter un petit peu le son pour vous. Euh, alors, ici. Donc, on est au service de police de Mathilda. Alors, Medoc. la porte je vous prie je vais éteindre la, la torche euh, mais c'est pas ça euh, la torche pour la journée parce que franchement euh... voilà. comme ça on y voit mieux les munitions c'est pas le plus urgent qu'on ait besoin hein, mais euh, bon On est à côté et on est la voiture, donc. On va basculer sur elle. Surtout des médocs, comme vous voulez, mais bon, pas grave. Il Y en a encore. Ils nous ont fait des zombies qui ont des, des, des bruits de lapin maintenant C'est nouveau ça. Ici, il n'y a que dalle apparemment. Non. Au moins, on aura vu la pièce. Euh, on va voir après ce que. Si on fait un avant-poste ici, puisqu'on a encore la place pour un avant-poste, qu'est-ce qu'il nous offrirait comme bonus Ok. Un sac de médoc, c'est possible Non, je ne pense pas, dans la... à moins que la police. Ici, à fouiller euh, ici des balles par contre ça on va les prendre parce qu'on n'est pas euh, grenade sans hein. s'en Hop, ça moi je le gicle. Hop, non, non, mais le repris. Ah, je l'ai repris. Hop, R. Je voulais que tu continues à fouiller ce que tu fouillais et que tu n'as pas pris. Euh, C'est-à-dire les balles. Voilà. Ici, il n'y a apparemment plus rien. Là, Tu dois avoir une autre pièce à côté. Hein. Ici, je pense que c'est voilà, c'est ça qui me compte. Il n'y a rien ici. Un petit sac de médoc, hein, s'il vous plaît. Non, par contre, on a des flingues. Alors, ce que je vais faire, je vais les poser dans la bagnole. Euh, hop. Et on va la prendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans Sans euh, me s'en fout. Déjà. Euh, on va mettre ça. Euh... Ceci, ceci, c'est foule. On va aller prendre ce qui reste de là. Ok, un prix ici. Il nous en manque un seul. Donc je pense que c'est dans cette pièce. Il reste des zombies et il y a un truc qu'on a zappé. Il reste. Euh, ah, il est là. Il, reste, il restait un, un petit coffre à, à fouiller. Well, I guess that's all there is here. Euh, on est full, dommage. Euh, je vais balancer les... ça là. S'en fout. Euh, je vais essayer de prendre... ça. Changer de perso. Elle. Euh, toc, toc, toc, toc, toc. Non, il y a besoin de tout là. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc euh, commun là Non, c'est des balles. Alors, soyons logiques. Hein. Ça, on va le balancer. Alors, on va ajouter, on va poser par terre, on va dire. Hein. on va poser par terre non non non on va poser par terre le médoc voilà on va prendre dans le coffre ça on va foutre là le survivant je pense qu'il va pas survivre hein, là <rire> je crois qu'il mourut on va reprendre notre médoc Et dans le coffre, on va mettre on va mettre le sac déjà. Il euh, n'y a rien de commun. Non. Bon, on va retourner à la base. On va ramener ça déjà. Une voiture de rangement de plus, hop, hop, et on va les vider tout ça. On va ranger ça, on va ranger ça, ça, ça, ça, ça. ça. Ok, on va basculer sur l'autre. chercher dans la voiture ce qui reste mmh. mmh. mmh. survivant à péril de toute façon il était mort quand j'arrivais euh, maintenant donc euh, faut qu aussi que je pense en priorité à, à ma base hein. oh, non, les munitions on les laisse donc euh, je sais plus dans quoi j'avais commencé à stocker je crois que c'est le camion de mémoire. Voilà. Et ah. le reste, on va le mettre dans l'armoire. Une bonne chose de faite. C'est vraiment les médocs urgence Parce que si on euh, manque de médoc, on ne pourra pas se faire euh, le, le soin anti-peste. Euh, anti Donc, euh, ce serait quand même relativement embêtant. On va basculer hop, sur ce perso. Ici. Niveau essence, ça va. Dans le coffre, c'est bon. Donc on va monter on va aller voir euh, les, les machins, là, les baffreurs. Et on va se taper les, les, les cœurs de peste, j'allais dire. Non, les, inf, les, les, les les infestations. Voilà, ils sont là. Ok. Parce que sinon, on va se les mettre à dos. C'est tout le problème. On a pas mal d'infestations à se faire. On va essayer d'éviter de trop euh, façon de parler abîmer la voiture sur le trajet. Bon, évidemment, il va falloir que je me tape la nuit. Ça me plaît beaucoup moins. Bon, je sais pas. J'ai fait un dérapage un petit peu forcé. J'ai l'impression que c'était de l'autre côté. Évidemment, moi je m'arrête là où il y a des onzons. On va avancer. Ah oui, il y a le gros là. Pas oublier. j'ai l'impression que c'est de l'autre côté écoutez moi la paix ah ben il y a des infestations ça doit être par là j'ai dû me rater euh... on va se débarrasser du lycose, là, juste là Apparemment, il y a une infestation ici à la faire. Allez, loulou! Un petit peu du marchand ambulant là, pour être honnête, euh, t'es gentil, mais on avait des licos là. Alors c'est vraiment pas pratique l'endroit là. Hop. Donc avait dit, on abîme pas trop la bagnole. Hein. Hop. Ok. Parce que là, on peut se les finir euh, à pâte. Ça me permettra de regarder sur la map. Euh, il n'y a plus qu'un. Il est dedans. Euh, de regarder sur la map où ils sont euh, nos amis là. Et voilà. Hop. Ok, donc ici, ça s'est fait. Euh, alors, au niveau de la map.. Je ne suis pas du tout là. Oui, il faut euh, du tout, du tout, du tout. Donc, faut que je reparte. Hein. Vous voyez, moi, il est GPS. Il hein. euh, faut que je reparte là et ah, vers la droite. Hein. Là. Hop. Hein. Vers la droite et puis vers la gauche. Oh là là là. Je me suis complètement bourrée de chemin, comme d'hab. Hein. Vous êtes habitués maintenant. C'est pas grave, on a fini une, une infestation quand même, hein. ma map euh, donc euh, la prochaine à droite après le pont ici donc Plus très loin ils sont là haut ah il y a une, un moustique qui m'embête euh... il y avait un chemin un petit peu plus haut On se retrouve au tout début, euh, si vous vous rappelez, c'est là où on a débuté, la partie. Il y a des infestations partout. Une horreur. Pas étonnant qu'ils aient besoin d'aide. Là, on va se mettre en position... Euh, je... Oh mais ils arrivent tous, hein. la vache, le peuple Allez, venez, qu'on n'en parle plus, parce que vous allez me saouler. Allez. Il y a eu un résistant au niveau Screamer. Ouais Pas où il est, le lycos doit être dedans et j'entends faire scrunch scrunch. Il est dedans. Ah non, c'est pas un screamer. Si un screamer, bon, on va descendre parce qu'il va nous saouler. Et coucher. Ferme là! On va voir quelques derrière. Voilà. Une infestation de moins. Et on va aller voir nos amis là qui ont un problème. Donc, prêt à repartir? Il faut qu'on parle à Sheman de sa demande. Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut Alors là, on va mettre la loupiote parce qu'on y voit coach. Ah, c'est qu'est-ce qu'il veut, pardon Schéma. Ah oui. On aurait besoin de toit et de tuyaux pour un projet de construction. Tu penses pouvoir nous aider Alors ça dépend, non hein Je vais voir si je peux trouver des tuyaux. Ah, il veut, il veut des tuyaux. On n'avait pas ça maison pour voir si je trouve du bois tiens c'est nouveau ça euh, on aurait besoin de bois et de tuyaux euh, de construction tu penses pour nous aider euh, on va faire ça c'est juste à côté apparemment 600 mètres quand même c'est pas ici alors j'ai deux trucs sur la map ça me saoulait euh, les baffreurs. Faut que je redescende l'avant-bas. C'était pas une bonne idée, mon affaire. Euh. C'est que c'est ce truc là. Dans les montagnes là. Encore me, me, me casser la voiture. Hum, hum. Hop là. C'est ce que je craignais. Où je pourrais aller euh, bah, tout droit et à gauche hop raté je voulais mettre un gros coup de portière mais je l'ai raté hop des tuyaux, des tuyaux tout petit tuyau il veut des tuyaux on va essayer de trouver des tuyaux dans la mesure euh, du possible hop Nicos, t'es pas mort non allez c'est là dedans qu'il faut qu'on aille voir s'il y a des tuyaux qui a pris des médocs à la base non mais alors... euh, je viens d'arriver alors ça serait pas très loin Donc déjà lui trouver des tuyaux Et ma joie éclate, la nuit va tomber. <rire> ok, elle a ça. Retourner voir schéma, mais non, j'y retournerai quand j'aurai fouiné. on va le on va forcer l'ouverture ça revient au même de toute façon voilà hop et, et ça prend beaucoup moins de place euh, ici Excusez-moi, on le jettera euh, si besoin, il euh, y a encore quelque chose par là, non, apparemment il n'y a plus rien ici, pourtant il y a des zombies en tout cas, on n'est pas en lieu safe. Tant que le petit panneau blanc euh, enfin le drapeau blanc qui pourrait nous donner ça comme avant-poste est pas euh, est toujours rayé rouge c'est qu'il y a des zombies dans les parages mais on s'en fout on s'en fout là donc on va retourner euh, voir nos amis on va y laver la voiture Hop. notre elle est bloquée euh, quand elle veut elle vient là je reviens là- bas euh, dans le sens inverse Comme ça, au moins ceux-là, on se les met pas à dos. Ça nous évitera de tuer. Euh... de tuer les gens. Voilà. On prend à droite. La nuit tombe, tout va bien. T'as eu super c'est mon stockage. On va passer par là. Tant que j'y vois encore. Non, c'était pas par là. Pas grave. Oups, la vache. Oh, je vais passer pour monter là haut vous avez pas là que je vais me taper une horde On va passer par l'autre côté, hein, tant pis. qu'on se remette de l'essence parce que sinon nous allons tomber en panne hop vous avez remarqué le beau dérapage contrôlé que j'ai fait ou pas du tout il était beau celui-là mais j'ai pas fait exprès hein. alors Shaman ok ok un un projet de, de cuisine. Alors, tu vous êtes quoi, vous Alors, toi, en savoir plus sur toi. Donc, lui, il est dans la chimie. Et lui Aussi. Donc, c'est des chimistes. Hein. Ouais, dans le sens où ils m'ont demandé un truc pour le jardin, j'aurais dû tilter. Alors, on va lui filer... Euh, le pétard, là on s'en fout. Ensuite, ma collègue, est-ce qu'elle est sur elle Est-ce qu'elle aurait des choses à échanger Non, elle a, elle a rien. Et eux, ils ont quoi Ils ont de la bouffe. Ils n'ont pas de médoc. Enfin, euh, non. Munitions, ils ont rien. Non mm -hmm. pas grand chose Toi tu vas te soigner par contre Un petit coup ah, ça c'était notre ancienne base S'il y a des trucs dedans On va leur prendre Je pense pas Alors, il y a quelqu'un qui est en danger de nuit, évidemment, tout ce que j'aime, on le sait bien. Survivant un péril, là, où ça Bah, pas très loin, à côté, en fait. Ici. Donc, faut qu'on redescende et aller sur la gauche, J'aime pas du tout la nuit. Hein. C'est pas une question de peur, mais c'est que je vois que dalle. Hein. Donc euh, c'est assez embêtant. Surtout dans ce jeu. Voilà, je vois que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Elle est où euh, la Licos qui a besoin d'aide j'ai pas remis d'essence évidemment 97 mètres mettez euh, ou minette dans la grange oula oula je cherche pas à comprendre quand c'est comme ça Il y en a trop. Bon, de toute façon, elle n'a pas survécu. Hein, je vous le dis. Hein. Bon, il n'y en a plus. En a. Bah, elle est morte. ni venue, pour rien. Faire gaffe, il y a un boursoufflé. Alors, faut qu'on trouve ça. Fallait qu'on trouve. On euh, Hop. Faire gaffe au boursoufflé là. Je ne sais pas où c'est qu'il est. Je ne le vois pas, ce fichu sale bête. Hein. Pas grave qu'on soit remarqué. Ah ben, il a explosé tout seul. Ok. Ici, il n'y a plus rien à fouiller. Euh, par contre, il faudrait peut-être réparer notre... On va mettre de l'essence déjà. notre bagnole. Je n'ai pas pris la, la boîte à outils. Non. Ok, donc euh, on a plus de quête. Hein. Ici, on a le marchand violon si il y a un autre véhicule euh... peut-être aller au marchand ambulant pourquoi pas et on en restera là pour cet épisode euh... alors aller au marchand ambulant je pense par contre euh, vers où je repars là je suis au milieu de nulle part euh... je sais pas sûrement y avoir une route quelque part on n'a pas fouillé euh, cette maison là tant qu'on est là ce serait peut-être une bonne idée Mais je pense que ça fait longtemps qu'il est là hein Bon, bon, bon, alors. Elle va s'en occuper. Elle n'allait pas s'en occuper. Bon, ah, ok. Alors, ben, il reste qu'un truc qu'on avait fouillé ici alors. Il y avait que juste un truc qu'on avait oublié en fait. Nothing here. Nothing here. Il n'y a plus rien. Hop. Écoute, hop. on va retourner à la voiture. Et on va aller jusqu'au marchand ambulant. Alors. Non, ce pas ça du tout que je veux. Alors, euh, hop. La nuit c'est impressionnant, hein on y voit euh, vraiment cutch, cutch, cutch. il n'y a pas d'autre mot. Mais non il y a un autre marchand ambulant. hop. hop. On n'y voit rien, hein. c'est affolant hein. la nuit. Euh, Laissez tomber, quoi. C'est quoi On va mettre la voiture ici. Où c'est qu'il est qu C'est affolant Je l'ai même pas vu. Euh... Ouais... Autant il y a la pâte, hein. On va laisser la voiture là. Qui est, euh, ici. Il y a quelque chose, puisque c'est en blanc, il y a quelque chose. Le ton est de savoir où. Voilà, avec ah, la lumière éteinte, normalement ça clignote. Je vois Kachi Sur le toit, peut-être non mmh. je suis pas allé dans l'autre pièce à côté si j'y suis allé euh... ce serait un truc qu'on a fouillé qu'on aurait laissé Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Alors là, franchement, mystérieux de gomme. Hein? On pourrait le revendiquer en tant qu'avant-poste, mais bon. Non, là, je vois pas. Euh... On va Ça nous apporterait quoi Un emplacement disponible. Non, s'en fout. Hop. On va se faire le zonzon Mais... qui est là. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui Elle est quand même pas mal, elle, hein, derrière, là. Elle se débrouille bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Le marchand ambulant. Ouais, qu'on n'est pas allé voir. Le marchand ambulant. On était venu pour ça, en fait, à la base. On les fera, les infestations. On continuera à les faire. faut juste que je me paume pas, en fait. Village de Wall Creek. Ouh là, il y a eu un gros bug. J'ai eu peur. Avec le crash... La madame elle est équipée. Hein. Salut. Alors, échanger l'enclave. Elle a des munitions. Une presse à munitions. On a déjà. Euh, on a pas mal de munitions déjà. Tiens, ça déjà, je te le donne. Ça c'est pour les fusils à pompe. Hein. Ça c'est pour les ça se dans un atelier. Faut choisir quand enfin, 9 45 Honnêtement, euh... je vois pas quoi je lui prendre comme munitions, on en a plein. On en a vraiment plein. Euh, voyez ce que vous propose Dory, mais elle me propose que dalle. Got stuff like. okay. hmm. On va prendre ça. Ok Et on va fouiner. Et on en restera là pour cet épisode. Dans le suivant, ben on continuera à fouiller. On continuera à faire l'émission. Il faut vraiment qu'on trouve des choses. Par contre, on n'a pas regardé... Euh... Parfois, je me demande si tout ça vaut le coup. Est-ce qu'on change vraiment les choses Est-ce que le Red Talon a raison depuis tout ce temps Ok. Euh... Ah oui, mais je t'ai parlé déjà. Par me vendre des trucs, tu veux pas faire grand-chose. Hein Alors, ici. Hop C'est pas grave, on va t'échanger avec l'autre. Voilà Alors, évidemment au moment où je trouve quelque chose qui serait bon à échanger. Elle s'est barrée. <rire> Toujours comme ça de toute façon. Il reste encore des choses en fait. Je vais avoir fini. Non, elle peut être revendiquée comme.. Euh... Alors ça me rapporterait quoi si je mettais un, un.. Alors ça me fournirait deux lits supplémentaires, c'est pas la peine. Armoire à fourniture dans l'avant-poste. permis de sécurité, non. C'est pas la peine pas gaspiller mes points là-dedans. Euh, ben bah écoutez, j'essaie de retrouver ma vroom. C'est un autre problème. On va fouiller là. C'est dur de faire des épisodes dans des jeux comme ça, ou même n'importe quel jeu. De 20 minutes ou où... On a le temps de rien faire. Je sais pas comment vous faites en fait. Là, ça fait quoi Une heure... Euh, ouais, une heure... Euh, une heure 7 Donc, j'ai fouillé ça. Je vais retourner à ma voiture. De toute façon, j'ai quasiment plus de place. On a trouvé ça. Ça. Euh, bah, écoutez, on va balancer. Euh, C'est pas ça que je veux dire, hein L'inventaire, on va balancer. On en a besoin. Le sac de 8, là. Voilà. Il y a plein de trucs, en fait, quoi. On euh... en a besoin des circuits pour les véhicules lourds. Euh... des munitions <rire> ben, on va jeter euh, toc au toc toc voilà on va prendre les munitions on va changer de perso uh -huh. Il était où euh, le sac qui restait ben alors, je l'ai perdu. Ah là-bas. Non non non non non. Parle pas avec ta copine. Ok. Bon, on a fouillé tout ça. Uh, ta, ta, ta, ta ta ta ta ta ta Tout ça c'est fait. On va retourner euh, au véhicule, qui est juste à côté, dans la logique de la chose. Normalement, oui ma voiture Ici. Voilà. C'est dans, ce dans l'autre sens. évidemment dans l'autre sens. Ici, il y a un zonzon. Il n'y en a plus. Donc, notre voiture est là. Je crois qu'on a, a de la place dans le coffre. Je crois pas que j'avais vidé euh, le coffre. Hein. Si, je l'avais vidé. Oh, je suis bien. J'avais tout fait. En fait. Euh, donc, ça, on trouve pas mal. Euh, ça. On va voir euh, si elle a des choses. Ah là oui, elle a le sac à poser aussi. Hop. Là, ça peut libérer de la place. Ceci. Voilà. on a besoin d'un coup de main. Survivants en détresse. Ils sont toujours en détresse. Hein. Mais par contre, nous, quand on a besoin, on est à côté. Donc écoutez, on va rester là euh, pour cet épisode. Pour l'épisode numéro 8, euh, je crois. 8 ou 9. Et puis, on se retrouve très vite euh, pour la suite. Euh, on ira en aide à, à cette jeune femme et puis, euh, on retournera à la base, on posera tout ce qu'on a fait. Elles, elles ont l'air un petit peu fatiguées, on changera de perso et on continuera l'émission. Et on mettra le chef dans le prochain épisode. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, Passez de bonnes fêtes de Noël. Euh, Gâtez-vous, profitez-en, profitez de votre famille. Mais gardez quand même les distances de sécurité. Pas de bisous, pas de câlin, Je sais, c'est dur quand on ne les a pas vus depuis longtemps. Euh, portez le masque, lavez-vous souvent les mains, à la 2021 ça s'avère très très très très très compliqué, euh, même si les vaccins sont là, attention, il y a euh, une évolution euh, du virus, donc euh, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller euh, vous renseigner sur les sites de santé que vous avez sur internet, je dis bien les sites officiels de santé, ou euh, regardez au niveau des informations, le Covid est en train d'évoluer en Angleterre sous une autre branche. Euh, les frontières sont refermées au niveau de l'Angleterre et bien d'autres pays. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Notre Macron est toujours lui contaminé par le Covid. Donc on verra, on verra tout ça. Euh, N'hésitez pas à faire des tests. Si vous sentez que vous avez des migraines, si vous sentez que vous, vous sentez. Euh, fatigué, il suffit pas d'avoir les gros symptômes, c'est-à-dire un problème respiratoire. Si vous sentez que vous avez un problème, ne serait-ce que des maux de tête, euh, le manque d'appétit, euh, des vomissements, euh, des diarrhées, j'en passe, etc. etc. Enfin, des chances qui ne sont pas habituelles chez vous, des gros coups de mou, des grosses fatigues, euh, ça peut être des, les yeux qui pleurent, ça peut être euh, voilà, des, des mêmes symptômes un petit peu que, que la grippe, le nez qui coule, mal à la gorge, etc. N'hésitez pas à aller vous faire tester, c'est gratuit. Euh, vous, vous trouvez des temps partout, ça peut être dans les pharmacies, hôpitaux, euh, vous en avez partout. Allez vous faire tester, vous n'avez pas besoin d'avoir une ordonnance. C'est euh, pris en charge par la sécu, faites-le vite, au moins si vous êtes positif et que vous êtes test à temps, vous n'avez que 7 jours à être confiné euh, avec un traitement médical euh, adapté, anti-inflammatoire, anti-douleur. Et après, terminé, on n'en parle plus, mais par contre, euh, voilà, pour Noël, faites attention aux plus âgés, faites attention à ceux qui ont des pathologies, à ceux qui sont malades, protégez votre famille, et puis, euh, bah, écoutez, passez pas de bonnes fêtes, on se retrouve bien sûr, moi de mon côté, je ne fais pas les fêtes, donc ce n'est pas un problème, mais euh, bah, ce qu'on fera, on se retrouvera euh, sûrement après euh, vos fêtes de Noël et du premier de l'an, on se reverra sûrement entre les deux, et euh, bah, écoutez, j'espère que le papa Noël va vous gâter, euh, plein de gros bisous, je penserai bien à vous euh, pendant les fêtes euh, et j'espère que euh, bah, les vidéos que je vous posterai et que vous trouverez après vos fêtes de Noël bah, vous feront plaisir. Je penserai bien fort à vous, amusez-vous bien, euh, profitez euh, de Noël, de votre famille, mais tout en gardant les distances de sécurité. Voilà, gros bisous à tous et puis à très vite pour la suite de cette off-dicée 2. Bye bye